Tu es célibataire Stéphane. Tu recherches l'amour D'accord. Quel est ton type de femme Stéphane grande. Ah, grande. Grande Grande Ouais Celles qui veulent bien quoi. <rire> ah, Les gars, eh les gars, faut, faut Ken hein, là, à un moment. Euh... Je peux pas tout gérer, c'est quoi ces phrases C'est qui veulent bien quoi Puis c'est qui veulent pas on improvise. Ah, ouais, on y va quand même, hein Qu'est-ce que tu veux Faut bien baiser quoi je sais pas s'il y a des couples ce soir pour applaudissement Vous êtes les seuls Vous êtes... La, dé la déprime du mec Mais ouais, c'est les seuls, putain Je suis Chier quoi, merde Comment vous vous appelez messieurs-dames D'accord, ça fait euh, combien de temps que vous êtes ensemble Lionel et Ludovic Trois amis, vous vivez ensemble oui, c est, c est, ça sent l'ambiance. me hein. euh, regarde les deux gens. C'est long, c'est très long. Euh, il fait l'amour en chaussettes. Euh, je n'y arrive plus. D'accord. Bah je, je, je plaisante évidemment. Est-ce que, euh, est que ça vous arrive de vous prendre la tête sur des sujets du quotidien Tâche ménagère, euh, film à choisir. Comme tout le monde. Est-ce que j'ai à côté Bah non, en fait. Parce bah, que j'avais pris la gueule avec mon com. C'est Qui a dit Bah non C'est toi Tu es en couple Non, justement. La teubée de l'équipe est ce soir, les gars. Elle est là-bas là ce soir, là. Non, je m'embrouille pas avec mon mec. Ah ouais, bah j'en ai pas. Donc, euh... forcément, ça facilite la communication. Vraiment, zéro embrouille sur les tâches ménagères. Il y a bien un truc qui, euh, que Ludovic fait que des fois ça t'énerve te... un peu, peut-être. Hein parce qu'en fait, ça nique mon sketch en fait. Si vous n'avez pas de, moi, ça me fout dans la merde en fait, parce que tout le monde oh, attend. Bah, pardon ah, non, le Ramasser les slips par terre C'est tu. Alors, bah je. Dans la bannière dans la Bannière bacalages. Ouais, tu sens les bouffes, bah, bac à linge, putain. <rires> Et ils font chier avec leurs mots, on comprend pas. C'est pour ça qu'on ramasse pas! Tu mets les slips dans la panière! Mais j'ai quoi une panière, putain? C'est un bac à linge! Putain, heureusement que je me tape ta mère, hein!